Voici enfin la vidéo que vous attendez tous, mon test de la Samsung Galaxy Watch 4. Le test a duré plus de 15 jours, car oui, pour moi, impossible de vraiment tester cette montre en moins de temps. Il y a tellement de choses à explorer dedans, tellement de choses à tester. En plus, je vous avais demandé si vous aviez des petites particularités que vous voulez que j'étudie plus précisément. Et je l'ai fait. C'est pourquoi cette vidéo va être très longue. N'hésitez pas à la regarder en accéléré ou d'aller directement dans les parties qui vous intéressent via les chapitres et la timeline. Croyez-moi, une fois que vous aurez regardé... Regardez cette vidéo en entier, vous saurez tout sur la Samsung Galaxy Watch 4. C'est parti Démarrons rapidement avec le design, car oui, on a déjà vu cette montre à maintes et maintes reprises sur la chaîne depuis plusieurs jours. J'ai devant moi les deux Galaxy Watch 4, les deux versions. La version... Watch 4 et la version Watch 4 classique. Pourquoi il y a deux smartphones Parce que j'ai un smartphone Samsung qui va me permettre de tester les compatibilités et surtout de vous montrer certaines fonctionnalités qui sont disponibles que sur Samsung. Et j'ai mon petit Oppo sous Android. Ces deux montres, ces deux sœurs, vont exister à chaque fois en deux tailles, deux formats. Un format petit et un format grand. Là, actuellement, j'ai les deux formats grands. Pour la Galaxy Watch 4, on aura un petit format avec un cadran de 40 mm et ce format, le grand format, avec un cadran de 44 mm. Pour être plus précis, le grand format mesure 44,4 mm avec une épaisseur de 9,8 mm tout ça pour 30 grammes le petit format aura la même épaisseur de 9,8 mm sur la version Galaxy Watch 4 classique on aura aussi deux formats je vous le disais un format plus petit de 42 mm et ce format de 46 mm avec une épaisseur de 11,1 mm elle sera donc un petit peu plus épaisse plus grande le fait qu'elle soit plus grande, c'est surtout dû à la petite lunette rotative, la petite bague rotative. Car oui, les écrans sur les deux montres sont les mêmes. Les écrans de 1,2 pouces pour les petits formats et 1,4 pouces pour les grands formats. Samsung a gardé la même taille d'écran que sur les modèles précédents, mais a augmenté la résolution. Car là, sur l'écran de 1,4 pouces, on est sur une résolution de 454 par 454 pixels. Et on est toujours sur la technologie Super AMOLED, un écran AMOLED de chez Samsung. À part cette différence, surtout la lunette rotative, on reste sur un aspect globalement pareil. Autre différence, mais après je ne vais pas vous redire toutes les différences, car je vous ai fait une vidéo spéciale entre la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch 4 classique, on aura deux matériaux différents sur ces montres. De l'aluminium sur la Watch 4, de l'acier sur la Watch 4 classique. Mais sinon, on garde après le même état d'esprit. Des boutons un petit peu rectangulaires, un arrière complètement identique, des bracelets de même taille, en silicone, qui viennent bien épouser... Le cadran. On est sur cet état d'esprit. Une montre un petit peu plus sportive sur la Watch 4. Une montre un petit peu plus euh, compacte, robuste plutôt. Et euh, pourquoi pas une montre qui va permettre d'être un peu plus habillée sur la Watch 4 classique. En plus que deux formats de taille, vous allez pouvoir avoir différentes couleurs que je vous invite à aller voir. Vous allez même pouvoir personnaliser au maximum sur le site Samsung vos montres en choisissant les bracelets, les cadrans, etc. etc Le prix de départ de la Watch 4 est de 269 euros pour le petit format en Bluetooth. Le prix de départ pour la Watch 4 classique sur le petit format est de 369 euros, 100 euros de plus. Ensuite, les grands formats seront 30 euros de plus que les petits. Et à chaque fois, vous allez pouvoir ajouter 50 euros pour une version 4G. On va en parler juste après. Voici la fiche technique. Oui, je vous le disais, première caractéristique technique à évoquer, c'est qu'il existe à chaque fois une version Bluetooth et une version 4G. Là, sur ma Watch 4, j'ai une version Bluetooth, la version Grande à 399 euros Et sur ma watch 4 classique J'ai pris la version grande du coup 46mm En 4G avec la possibilité du coup De utiliser une eSIM Et du coup d'être un peu plus indépendant du téléphone On va en parler juste après dans les fonctionnalités smart Ne vous inquiétez pas Qu'en est-il du coup des caractéristiques techniques de ces montres On va retrouver tout ce qui était présent pratiquement Sur la Galaxy Watch 3 et sur les Galaxy Active 2 Nous allons retrouver dans cette montre Tous les capteurs communs un petit peu Aux anciennes Galaxy Watch C'est à dire cardio mètre, ECG Tensiomètre, capteur de lumière ambiante, gyroscope, accéléromètre, altimètre, baromètre. On va avoir des montres étanches jusqu'à 5 ATM. On aura comme grosse nouveauté un nouveau capteur, un nouveau style de capteur. On va le voir dans les fonctionnalités de santé. C'est ce qui est appelé le capteur bioactif par Samsung. Qui va nous permettre de mesurer notre composition corporelle. Ces nouvelles montres tournent avec aussi un nouveau processeur, l'Exynos W920. Elles auront 16Go de stockage. 1,5 Go de mémoire vive. Bien entendu, la grosse nouveauté de ces montres, c'est le nouveau système d'exploitation. C'est du Wear OS 3 avec la petite touche Samsung, la surcouche One UI de Samsung. C'est les grandes lignes des caractéristiques techniques de ces montres. Maintenant, on va directement attaquer le vif du sujet, les fonctionnalités smart. Commençons tout d'abord par la navigation. Comment navigue-t-on dans ces montres parce qu'elle va être différente de la navigation qu'on avait sur la Watch 3. Il va être possible du coup de naviguer avec l'écran et avec les boutons. Ou alors avec la petite lunette rotative virtuelle ou la bague rotative du coup physique. Lorsqu'on va être sur l'écran principal, on va pouvoir swiper de haut en bas pour aller au raccourci. On va avoir différents types de raccourcis qui vont nous permettre d'éteindre la montre, de mettre le mode nuit, d'accéder au réglage, la lampe, désactiver ou activer le wifi, activer ou désactiver l'économie d'énergie, mode avion... NFC etc etc ça va être assez sympa pour naviguer on va pouvoir même ajouter d'autres raccourcis par exemple le volume c'est ce qui est sympa ensuite on va pouvoir swiper de gauche à droite pour aller sur les notifications notifications d'application on le verra juste après ça nous permettra du coup de voir en un coup d'œil ce qui se passe sur notre téléphone puis on pourra swiper de droite à gauche pour aller voir les différents widgets les différentes fiches qui vont nous indiquer notre activité de la journée, lancer une activité physique, notre composition corporelle, notre dernière nuit, la météo, etc. Le calendrier, l'attention, le CG, le cardio, et on va pouvoir aller jusqu'au stress, nanani, nanana, et en ajouter bien entendu à la fin pour aller toujours plus loin. Dernier swipe, ça va être de bas en haut pour accéder au menu principal, oui, pour accéder... Au menu principal, au menu d'application, cette fois-ci, il faudra faire bas en haut. Il n'y aura pas d'accès directement avec les boutons. Ces boutons vont permettre plusieurs autres fonctionnalités, plusieurs autres types de navigation, car ils sont aussi personnalisables. Actuellement, sur ma montre, un clic sur le bouton du haut me permet de revenir sur la page principale. Un clic sur le bouton du bas me permet de voir toutes les applications qui sont ouvertes et de toutes les fermer. Un clic prolongé sur le bouton du haut va me permettre de parler à Bixby, notre ami, on en parlera juste après. Un appui prolongé sur le bouton du bas va nous permettre de lancer Samsung P. Autre petit geste de navigation que vous allez pouvoir faire avec les boutons, lorsque vous allez appuyer sur les deux boutons en même temps, ça va faire une capture d'écran pratique lorsqu'on fait des vidéos YouTube et qu'on veut montrer certains cadrans. Ça, c'est la navigation de base. Ensuite, vous allez pouvoir faire une navigation, on va dire circulaire, grâce du coup à la bague, la lunette rotative virtuelle ici ou là grâce à la lunette rotative physique ça va nous donner une navigation plus ou moins gadgets, je trouve, sur ces modèles. L'OS n'est pas forcément optimisé, je trouve, pour cette lunette rotative virtuelle ou physique parce que, voilà, pour aller vers le bas, personnellement, j'irais comme ça. Mais bon, on verra dans l'avenir si ça peut servir. Ensuite, il sera aussi possible d'activer sur l'application des fonctionnalités avancées pour le mouvement, pour la navigation. Dans l'application, vous allez pouvoir aller dans fonction avancée. Là, vous allez pouvoir configurer, je vous disais, les boutons afin de savoir si vous voulez accéder à la dernière application, activer Bixby avec le maintien, appui court, etc. etc. Mais vous allez pouvoir aussi activer des fonctionnalités avancées, comme la réponse aux appels ou la possibilité d'ignorer des appels. Comment ça va marcher lorsqu'on va m'appeler Je vais pouvoir décrocher l'appel de cette manière. L'appel est décroché, je vais pouvoir directement parler. Pas besoin d'appuyer sur un bouton. Ce geste va permettre de décrocher, ce geste va permettre de refuser un appel. Regardez. Voilà, c'est une navigation gestuelle qui peut servir, je ne sais pas si moi personnellement je l'utiliserai au jour le jour, mais voilà, c'est important de le savoir. C'est fini pour la navigation, parlons maintenant de la personnalisation. Il va être possible de personnaliser la montre sous différentes formes. Tout d'abord en personnalisant le cadran principal. On reste appuyé, on va pouvoir du coup hop, aller choisir entre des cadrans qui existent déjà, mais aussi on va pouvoir aller en trouver bien d'autres via Wear OS grâce au Play Store. Pour ce qui est de la personnalisation, on va pouvoir commencer par personnaliser les cadrans de la montre. En restant appuyé, on va pouvoir du coup choisir quel cadran on veut mettre parmi plusieurs cadrans qui sont proposés. On va pouvoir en personnaliser certains en allant plus loin dans la personnalisation en changeant un petit peu les données. Puis vu qu'on est sur Wear OS, on va pouvoir encore aller plus loin dans la personnalisation de cadrans en téléchargeant des applications et des cadrans directement par exemple facer va nous permettre d'avoir accès à une multitude de cadrans vous allez avoir dans facer d'autres cadrans que vous allez pouvoir ajouter et bien entendu si vous avez besoin vous allez pouvoir aller en chercher encore plus directement sur l'application sur votre téléphone vous allez pouvoir du coup avoir un éventail de personnalisation de cadran possible via ce qui est déjà disponible sur la montre et via aussi voilà, des applications comme Facer, l'application Galaxy Wear vous proposera aussi plus de cadrans que ce qu'il y a d'origine sur la montre, vous allez pouvoir en ajouter d'autres facilement en quelques clics bref vous allez pouvoir vraiment aller loin dans la personnalisation et avoir un petit peu ce que vous voulez en personnalisant la couleur, en choisissant la couleur de la police, vous allez pouvoir vous amuser il est aussi bien entendu possible de choisir une photo personnalisée dans votre galerie ou de prendre une photo afin de l'avoir en fond d'écran voilà pour ce qui est de la personnalisation des cadrans ensuite je vous disais vous allez pouvoir aussi personnaliser par exemple les widgets en choisissant directement des widgets à ajouter mais vous allez pouvoir aussi les supprimer en enlever pour avoir vraiment que ce qui vous importe dans votre défilement une question qui m'avait été demandée sur le Discord, c'est est-ce qu'il est possible de supprimer des applications Et surtout, est-ce qu'il est possible de supprimer des applications Samsung Lorsqu'on va cliquer sur une application, on va pouvoir la désinstaller, l'enlever. Par exemple, là, si je veux enlever euh, les, euh, sur cette montre... Facer que j'ai déjà installé et que je vous ai déjà montré j'appuie sur désinstaller on fera ok ça va pouvoir nous permettre du coup de personnaliser aussi l'affichage ici si je choisis par exemple bixby il ne sera pas possible de supprimer les applications samsung on va pouvoir bien entendu les déplacer pour un peu personnaliser aussi l'affichage des applications mais la plupart des applications samsung ne sont pas désinstallables on va pouvoir désinstaller buds par exemple mais contrôleurs médias, etc. Les applications nécessaires au fonctionnement de la montre ne seront pas désinstallables. Toute cette personnalisation que je vous ai montrée sur la montre est aussi disponible via l'application, pour que ce soit un peu plus simple. Là-dessus, vous allez pouvoir du coup paramétrer les différents widgets, les différentes cartes. Vous allez pouvoir paramétrer le volet des raccourcis, où vous voulez que chaque raccourci arrive. Si vous voulez en enlever, en mettre d'autres. Et pareil, pour les applications, vous pouvez réorganiser plus facilement les applications via le téléphone. Pour aller encore plus loin dans la personnalisation, vous allez aussi pouvoir changer l'écran, les petits écrans là, les petits écrans de raccourcis en enlevant, en déplaçant, etc., etc. Les raccourcis pour que ce soit plus simple pour vous. Voilà pour ce qui est de la personnalisation sur la montre. Parlons maintenant des notifications. Les notifications, on l'a vu, ils apparaissent sur le côté. On va avoir des notifications de plusieurs types d'applications. On pourra les supprimer pour revenir à zéro il sera possible d'aller paramétrer bien entendu ces notifications d'aller paramétrer ce que l'on veut dans l'application en tant que notification je vous montre ça ça se passera dans l'application galaxy wearable vous allez pouvoir aller dans paramètres de la montre dans Notifications, et là vous allez pouvoir paramétrer des notifications paramétrer quelles applications vous enverront des notifications il y en a une plus grande mais vous allez pouvoir autoriser tout sur la montre voir les plus fréquentes voir tout ce qu'il y a sur votre téléphone et activer soit en masse, soit activer une par une. Ensuite, vous allez pouvoir désactiver le son des notifications sur votre téléphone, c'est-à-dire si vous voulez pas que votre notification sonne sur le téléphone seulement sur la montre, vous pouvez activer ça il sera possible aussi de paramétrer si vous voulez afficher les notifications sur le téléphone et la montre, même si vous êtes en train d'utiliser le téléphone, est-ce que vous voulez que ça arrive aussi sur la montre, même si vous voulez voyez sur le téléphone, ensuite dans en Paramètres de notification avancée, vous allez pouvoir choisir si vous voulez que l'écran s'allume lorsque vous recevez une notification, si vous voulez qu'à chaque fois que vous téléchargez une nouvelle application les notifications sont activées, ou si vous voulez que les notifications sont lues à haute voix lorsque vous avez des écouteurs connectés, bien entendu, à la montre. C'est à dire que vous êtes en train de faire votre footing. Vous voulez que ça lise vos notifications. C'est possible. Voici pour les notifications. Maintenant, parlons des SMS. Lorsque je vais recevoir un SMS sur mon téléphone, il va apparaître, bien entendu, sur ma montre. Je vais pouvoir cliquer dessus et je vais pouvoir lire l'intégralité du coup du SMS. Je pourrais, bien entendu, y répondre vocalement à l'écrit ou en envoyant des smileys ou bien entendu aussi avec le petit clavier il sera aussi possible d'y répondre en cliquant là dessus directement sur le téléphone par exemple je vous montre ce que ça donne pour répondre comme ça par écrit on va pouvoir écrire hello etc il sera facilement possible de répondre au sms vous aurez aussi la possibilité d'envoyer une réponse rapide au sms réponse rapide que vous allez pouvoir retrouver en swipant aussi la possibilité d'appeler et encore plus loin, la possibilité du coup d'effacer les notifications. Qu'en est-il maintenant lorsqu'on m'envoie par SMS une photo Lorsqu'on m'envoie une photo, il sera aussi possible de l'afficher. De même, lorsqu'on m'envoie un smiley, il sera aussi possible de l'afficher directement sur la montre. Ensuite, on pourra bien entendu répondre, appeler, etc. etc. Est-il possible maintenant d'écrire un SMS Oui, il est possible aussi d'écrire un SMS et de l'envoyer. Mais pour cela, il est recommandé de télécharger l'application message sur le téléphone, si elle n'est pas déjà installée. Maintenant, avant de parler des différentes messageries tierces, on va voir comment il est possible d'appeler et répondre à un appel. Vous l'avez vu, on je vous l'ai montré avec le mouvement, qu'il était du coup possible de décrocher lorsqu'on nous appelle de parler directement avec la montre ou alors de basculer sur le téléphone pour parler, continuer de parler avec le téléphone. De même, il va être possible d'appeler en passant directement par la petite application Appeler. On va pouvoir appeler du coup une personne de nos contacts, facilement appeler et parler. Lorsqu'on nous appelle, il sera aussi possible en swipant de bas en haut d'accéder à des réponses rapides pour refuser l'appel. Voilà pour ce qui est des SMS et des appels de base. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on va nous envoyer un message sur WhatsApp, un message sur Signal, un message sur Line, un message sur une application tierce. Commençons par WhatsApp. Sur WhatsApp, je vais recevoir les messages. Il sera aussi possible lorsque je clique dessus d'y répondre directement et de voir la conversation comme un SMS de base. On aura aussi sur WhatsApp la notification d'un appel. Mais il ne sera pas possible de répondre à un appel WhatsApp sur la montre. Il faudra du coup répondre via le téléphone. Sur Signal, ça va être la même chose. On va pouvoir recevoir les SMS et y répondre, les messages et y répondre. Néanmoins, on n'aura pas de notification d'appel nous disons qu'on est en train de nous appeler sur messenger pareil la possibilité de répondre aux messages ainsi que la notification d'appel sur Viber c'est la même chose la possibilité de répondre aux messages et il sera aussi possible en allant télécharger l'application Viber ici dans le play store de répondre aux appels c'est une chose en plus maintenant pour finir sur line lorsqu'on va m'envoyer des messages je ne recevrai ni notification ni la possibilité d'y répondre voilà pour ce qui est des messageries maintenant parlons de la musique parlons maintenant des musiques est-il possible d'écouter des musiques via la montre via la montre ou des musiques sur la montre les réponses sont oui tout d'abord parlons de la solution qui est directement intégrée sur la montre la solution proposée par samsung via le petit lecteur média ici ce lecteur média va permettre d'écouter ou de lancer et de contrôler les musiques qui sont sur le téléphone mais aussi d'aller stocker des musiques sur la montre directement alors qu'on est sur du Wear OS 3 via cette application Samsung native on va pouvoir facilement stocker des musiques sur la montre ce qui est plutôt difficile à faire lorsqu'on était sur les anciennes Wear OS comment fait-on cela ça va être assez simple on va aller sur l'application Galaxy Wearable on va aller dans paramètres de la montre on va aller dans gestion du contenu puis dans gestion du contenu on va pouvoir ajouter des morceaux on sélectionne les morceaux que l'on veut ajouter on les ajoute s'il y a besoin on termine puis ils vont se connecter à la montre on va le remplacer parce que je l'avais déjà ajouté pour le tester etc etc on peut aussi faire la synchronisation auto qui va permettre d'ajouter toutes les musiques de notre téléphone ça va être la même chose on va pouvoir aussi ajouter des images on peut en parler dès maintenant il sera possible du coup d'ajouter directement des images sur la montre on met ok et ça va ajouter l'image sur la montre on le verra juste après où ça se retrouve mais souvenez-vous de ça ces fichiers audio se retrouveront donc ici sur la montre et il sera possible de les lire Directement via le haut parleur de la montre mais aussi de faire l'appairage Bluetooth d'un écouteur. Par exemple là j'ai mes Airpods, hop ils sont détectés, je clique et mes Airpods sont connectés à la montre. Je pourrais donc les mettre et écouter cette musique directement dans mes écouteurs. Il en va de même si j'ai connecté mes écouteurs à mon téléphone, je vais pouvoir du coup gérer ici. La musique de mon téléphone Je vous l'ai montré Je vous le remontre Maintenant vous allez avoir d'autres possibilités D'autres possibilités pour la gestion de la musique Parlons déjà de Spotify Oui il va être possible de télécharger Spotify Sur le Play Store Ça y était sur les anciens systèmes d'exploitation Wear OS, Donc ça y est encore Là bien entendu il va falloir faire une connexion Avec votre compte premium Ensuite vous allez pouvoir contrôler votre musique En gros Spotify Qui est en train de jouer sur votre téléphone Là je démarre sur mon téléphone Voilà c'est lancé Je lance par exemple une playlist Et même vous allez pouvoir après, parcourir vos différentes listes de lecture qui sont disponibles sur votre téléphone et les lancer. Et lancer sur cette montre, etc. Lorsqu'on va lire les musiques Spotify via la montre et pas via le téléphone, il va être nécessaire de les connecter avec un Bluetooth sur des écouteurs, je n'ai pas réussi à écouter les musiques de Spotify directement sur le haut-parleur de la montre, mais vous allez pouvoir, du coup, si vous mettez vos écouteurs, l'écouter tranquillement sur vos écouteurs. Nouveauté sur le nouveau Wear OS il va être possible de télécharger des musiques de vos listes de lecture, télécharger de directement ce qui va nous permettre d'écouter du coup Spotify en hors ligne. Pour télécharger les musiques, il faudra bien entendu connecter la montre en wifi. Qu'ai-je pensé de l'utilisation de Spotify sur la Galaxy Watch 4? Alors, je suis vraiment heureux de pouvoir télécharger les musiques. Mais je vous avoue que. Bah, on est quand même sur du Wear OS mais je vous avoue que quand même l'application des fois elle bug. Là par exemple je n'arrive plus à afficher les morceaux que j'avais téléchargés. Donc c'est le temps que ça charge etc. Mais voilà des fois on arrive à être un petit peu bloqué. Et c'est quand même plus simple de passer par le téléphone. Là j'arrive plus par exemple à aller regarder les musiques qui sont sur la montre. Ça bug, ça bug, ça bug. Ça arrive pas souvent mais quand ça arrive lorsqu'on veut démarrer un footing. Et qu'on veut être indépendant parce qu'on a téléchargé les musiques. Bah ça fout un peu les nerfs. Donc limite vaut mieux... Passer par les musiques stockées directement via l'application Samsung Quelles sont les autres possibilités On va avoir d'autres possibilités Vu qu'on est sur du Play Store De téléchargement pour écouter de la musique Notamment avec Wear Media aussi Et aussi YouTube Music On va pouvoir télécharger YouTube Music Moi je ne suis pas vraiment euh, aficionado de YouTube Music Je n'ai pas vraiment déjà testé Mais c'est disponible aussi sur cette montre Donc pour ceux qui veulent écouter du YouTube Music C'est possible Par contre désolé pour ceux qui voulait écouter Deezer et qui sont inscrits à Deezer, il n'est pas possible de mettre directement 10 heures, on aura juste Spotify. Comment marche du coup le LTE sur la version bah, LTE On va aller du coup dans l'application. Là, il sera possible d'aller configurer forfait mobile. On pourra appuyer et ça va scanner, ça va se connecter à notre opérateur pour savoir si il est possible ou non de se connecter en ici. On pourra souscrire l'option. Moi, je peux directement sur Soche souscrire l'option. Ça s'active et une fois que c'est configuré, on va pouvoir du coup l'activer directement ici. On aura mon forfait et je vais pouvoir Activé. Ça peut mettre un certain temps. Une fois que l'ISIM est activé, on pourra du coup utiliser la montre sans avoir le téléphone à côté. Je vous montre. Là, mon forfait est activé. Il est activé. Je vais pouvoir hop, quitter et carrément déconnecter le Bluetooth de mon téléphone. La montre est déconnectée du téléphone et on voit qu'on va pouvoir quand même aller ici hop, et passer un appel. Ce sera possible d'appeler, ce sera possible de recevoir des appels, ce sera possible d'envoyer des SMS, ce sera possible d'utiliser des applications style Google Maps et ce sera possible d'utiliser certaines applications à voir application par application si ça marche et s'il y a besoin vraiment d'une connexion avec le téléphone ou pas. Néanmoins dans les grosses fonctionnalités seront disponibles sans avoir le téléphone. Parcourons maintenant les autres applications natives Samsung, les autres applications on va retrouver que sur cette montre. On va voir bien entendu les applications de santé, ça on va en reparler après. On va voir du coup un répertoire qui va nous permettre d'avoir nos contacts en haut. Ici, ça va nous permettre de voir toutes les applications qui sont ouvertes, les fermer si besoin. Là, l'application message, on l'a vu. Ici, l'application boussole. Il va falloir bien entendu la paramétrer. Et une fois que c'est paramétré, hop, on aura notre petite boussole Samsung P. Pour ceux qui veulent utiliser Samsung Pay, je vous affiche là les, les noms des banques qui permettent Samsung Pay. Malheureusement, je ne peux pas tester parce que j'ai aucune de ces banques bah dans, en tant que banque. Hein. On va voir la météo. On va avoir la possibilité de faire sonner notre téléphone le minuteur ou le chronomètre, le calendrier, ce calendrier sera connecté avec Google Agenda. Donc on va pouvoir regarder par exemple si j'ajoute un événement sur Google Agenda aujourd'hui, Hello, hop, enregistré, que je m'amuse à aller resynchroniser la montre. On aura du coup l'événement sur mon Google Agenda, sur mon calendrier ici qui me dira qu'on a un événement aujourd'hui, le 1er septembre. Ensuite, on aura bien entendu Bixby, on va en parler juste après. Puis, réveil, timer, calculette, la possibilité d'ajouter une ville pour avoir les heures des différentes villes. Ici, la possibilité de regarder les images qu'on a stockées. Vous vous souvenez, on a stocké une image ensemble. Elle va être ici. C'est aussi ici qu'on aura les captures d'écran qu'on aura prises. Par exemple, là, je fais une capture d'écran. J'aurai bien entendu dans le média ici la capture d'écran que je viens de faire. Le lecteur de musique qui sera accessible ici, mais on aura aussi là la, la possibilité de choisir du coup sur quoi on écoute de la musique. Est-ce que ça va être les musiques stockées dans la montre ou les musiques du téléphone Un enregistreur vocal qui va nous permettre de faire des notes vocaux. Puis pour finir, un petit reminder qui nous permettra d'écrire dépenses bêtes, ensuite les autres applications sont des applications téléchargées, on va en parler juste après je vous le disais aussi dans la personnalisation certaines applications seront possibles à désinstaller, mais la plupart des applications Samsung devront rester on ne pourra pas désinstaller par exemple le Reminder, mais on pourra désinstaller l'enregistreur vocal, donc ça c'est les applications natives, ensuite on va parler de la dimension Wear OS, qu'est-ce que Wear OS a amené, qu'est-ce que Wear OS nous permet de faire de plus car oui, additionnellement à toutes ces applications Samsung, qui sont plutôt une belle surcouche, hein. c'est plutôt des, des bonnes applications assez sympa à vivre. On aura la possibilité d'avoir des applications de la suite Google comme Google Maps. Je sais que vous êtes nombreux à adorer avoir Google Maps sur votre montre. Pourquoi Pour se diriger, pour mettre un itinéraire, un parcours, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir choisir une destination lancer un itinéraire à pied ou en voiture et l'itinéraire conjointement à avoir l'application bien entendu sur notre téléphone hein, va être lancé on pourra donc simplement suivre les indications pour arriver à destination afficher l'itinéraire arrêter la navigation etc sans avoir à sortir notre téléphone et à chaque fois qu'il faudra faire une instruction tourner à droite etc la montre vibrera qui dit suite google dit aussi d'autres applications téléchargeables comme par exemple google pay Google Pay est téléchargeable et utilisable sur la montre. Ça nous permettra du coup de payer comme un peu bah, Samsung Pay. Là, je vous affiche la petite liste des banques compatibles avec Google Pay, mais c'est pareil, il euh, y en a très peu, c'est pas du Apple Pay, donc euh, si vous l'avez, tant mieux. Ensuite, on l'a déjà aperçu, il va être possible de télécharger une multitude de d'applications complémentaires sur le Play Store. On va nous proposer de télécharger des applications qu'on a déjà sur notre téléphone. Mais vous voyez, il y a une petite application Outlook là, dans ma montre. C'est parce que je l'avais sur le téléphone. Du coup, ça s'est automatiquement bah, installé. Mais on va parler de l'interconnexion après. Vous allez pouvoir télécharger Google Fit. Mais moi, je vous conseille quand même de rester sur Samsung Santé, puis Google Keep, bref, la plupart des applications existantes. Vous allez avoir une sélection, Spotify, Komoot, etc, etc, golf, GPS les essentiels. En gros, toutes les applications disponibles sur le Play Store Wear OS seront disponibles au téléchargement du Strava, etc. etc. En gros, on va avoir tout le bon côté de Wear OS et tout le bon côté bah, des applications Samsung. Parce qu'on n'aura pas obligatoirement la couche Google. On pourra utiliser la montre sans avoir à installer Google Fit par exemple. Et ça, c'est un petit peu énervant, je vous l'avais dit, dans les autres montres Wear OS. Souvent, on ne peut pas désinstaller la suite Google. Là, on a la suite Samsung qu'on ne peut pas désinstaller et après on peut installer si on veut quelques produits Google. Ça c'est pour du coup les applications, les fonctionnalités, les applications un peu smart sans rentrer dans le détail du sport. Et vous allez voir, l'application même mobile Samsung est vraiment très aboutie donc ça permet de bien vivre avec la montre. Parlons maintenant des assistants vocaux, enfin de l'assistant vocal. Parce que oui, il y a la suite Google mais il n'y a pas la possibilité d'avoir Google Assistant et ça c'est assez dommage parce que Bixby et comme on dit. Euh... Un peu nul quoi, donc c'est pas le meilleur assistant vocal, on pourra pas avoir mieux avec cette montre. On va pouvoir demander à Bixby des informations comme, Bixby quel temps fait-il aujourd'hui Il nous donnera certaines bah, informations, mais parfois il ne veut pas m'entendre. Bixby, allo allo Bixby, ça écrit que ça écoute et c'est un petit peu la galère. Bixby, tu m'entends Bixby Allo allo Bixby envoie un message à Panacotech. Bonjour mon ami, comment vas-tu On pourra donc envoyer des messages via Bixby, mais c'est vraiment pas pratique du tout. Avant de voir ensemble les paramètres, parlons de l'interconnexion entre le téléphone et la montre. Ça va être assez bref, c'était présenté pendant la conférence. Le téléphone et la montre seront liés. Lorsque vous allez télécharger une application sur votre téléphone qui est disponible sur la montre, ça va directement se télécharger sur la montre. Lorsque vous allez aller dans l'application bien-être numérique, paramétrer une heure de coucher pour l'activation du mode nuit, cette heure de coucher sera reportée sur l'activation du mode nuit de votre montre. Donc, la montre se mettra en mode nuit en même temps que votre téléphone. On a aussi vu que lorsque on écoute de la musique sur notre téléphone, on pourra le contrôler directement sur la montre. Ça, c'était une petite section interconnexion pour vous dire ce qui est et ce qui n'est pas. Bien entendu, on retrouve déjà ça sur plusieurs montres connectées, mais c'est quand même important de le dire. Voyons maintenant les paramètres et après, on va passer à la santé. Qu'est-ce qui va être possible de paramétrer sur la montre directement On va pouvoir paramétrer les connexions... Activer le Bluetooth, le Wi-Fi, le NFC. On va pouvoir se mettre hors ligne. Puis dans les notifications, choisir si on active ou pas le son des notifications sur le téléphone. Un peu comme ce qu'on avait vu directement sur le téléphone. Gérer le son, les vibrations. Sur l'écran, gérer la luminosité, le ou pas. Le déclenchement de l'écran lorsqu'on lève le poignet. Sur le Samsung S, on va pouvoir gérer les mesures et les notifications. Est-ce qu'on veut des notifications d'activité, La détection auto des entraînements Les services connectés Est-ce qu'on veut que ce soit connecté à des services tiers Dans les fonctions avancées, on va pouvoir gérer le verrouillage de l'eau, le SOS qui permettra du coup, d'envoyer lorsqu'on fait une triple touche, une triple appui, un SOS ou alors de détecter les chutes. Mais ça, on va en parler juste après dans la santé. Il sera aussi possible de personnaliser directement les touches depuis la montre et pas que sur le téléphone. De gérer la gestion de la batterie, savoir si on se met en mode économie d'énergie. De toute façon, on en parlera aussi dans l'autonomie. De gérer le choix des applications par défaut. Puis dans général d'activer le cadran tactile, la synthèse vocale, connexion à un téléphone et réinitialiser. On aura de l'accessibilité. Puis, après, ça va être la sécurité pour pouvoir verrouiller avec un code directement la montre, la localisation, la sauvegarde, la mise à jour, etc, etc. Tous les paramètres vont se retrouver aussi directement sur le téléphone, sur l'application Galaxy Wearable. On aura à peu près les mêmes menus et les mêmes choses. Voilà pour ce qui est des fonctions Smart. C'était long, mais c'était bon. Maintenant, parlons de la santé. parlons maintenant du suivi de santé les fonctionnalités santé on va les retrouver assez facilement juste en swipant de droite à gauche on va avoir notre nombre de pas notre durée d'activité les calories brûlées aujourd'hui avec aussi une synthèse de kilomètres parcourus la synthèse sur l'objectif de la journée et les jours précédents c'est le suivi quotidien on va pouvoir définir des objectifs et remettre à jour nos objectifs par exemple là on a vu qu'il fallait passer plus haut on va passer à à 8700 pas, bam Cette synthèse de suivi quotidien Va bien entendu se retrouver sur l'application Pas sur l'application Galaxy Wearable Mais sur l'application Samsung Health Là on va avoir un premier écran, un écran d'accueil Où on retrouvera le nombre de pas, l'activité quotidienne Les exercices, etc, le sommeil Moi ce qui m'intéresse c'est l'activité quotidienne pour l'instant Je vais pouvoir cliquer dessus, je vais avoir encore les cœurs Qui vont me dire où j'en suis par rapport à mes objectifs de la journée J'aurai mon nombre de pas, ma durée d'activité, mes calories Je vais pouvoir voir où ça se situe sur la journée Est-ce que c'était à 8 heures, etc, etc puis, avoir une synthèse sur les activités faites aujourd'hui. On pourra aussi revenir sur l'activité des jours précédents. Vous voyez l'activité des jours précédents où j'ai fait 9 fil pas... 8000 pas le 25 le 24 le 23 le 22 août le 21 août bref on va pouvoir remonter sur tout le début l'historique où j'ai commencé le test c'est assez complet et c'est assez bien présenté lorsque je vais cliquer sur pas en haut je vais pouvoir aussi voir le détail des pas précisément m'attarder que sur le pas, pas sur l'activité quotidienne ou là j'aurai mon nombre de pas aujourd'hui hier tous les pas etc sur la semaine sur les 31 jours sur les 12 derniers mois continuons avec le sommeil comme sur l'activité quotidienne on va avoir notre sommeil on va le retrouver bien entendu sur la montre là on va aller à droite à droite ici et là on aura notre synthèse de sommeil d'hier ou lorsqu'on va cliquer on va pouvoir du coup voir la durée du sommeil, les différentes phases, etc. etc. voir les paramètres, et si on veut en voir plus, l'afficher sur le téléphone. Une fois que c'est activé sur le téléphone, on va avoir du coup aussi notre synthèse, mais avec un peu plus de données. On va avoir un graphique pour les phases de sommeil, des pourcentages, il sera possible d'activer l'oxygène dans le sang, pour voir notre SPO2 dans le sang, ainsi que les ronflements, d'activer les ronflements. On pourra activer les ronflements tous les jours, toujours, enregistrer le son, supprimer l'audio, etc., etc. Une fois que ça a été paramétré on pourra du coup visualiser regarder la SPO2 pendant le sommeil et si il y a eu des ronflements. Il sera aussi possible de revenir sur l'historique pour voir l'historique sur les 7 derniers jours, les 31 derniers jours et notre moyenne de sommeil comment se compose notre sommeil c'est assez complet même si je reproche de ne pas avoir comme un petit peu sur l'activité quotidienne on n'a pas forcément d'indication et de traduction on a des données mais on n'a pas des petites phrases comme on trouve chez d'autres concurrents qui nous expliquent pourquoi le sommeil était bon pourquoi il a pas été bon etc etc au niveau de la fréquence cardiaque et du suivi cardiaque ça va être la même chose on va pouvoir le retrouver aussi sur la montre en allant là hop hop hop on va pouvoir cliquer dessus pour le mesurer mais aussi pour voir toutes les mesures cardiaques qui ont été prises et notre moyenne cardiaque sur l'exercice sur la journée etc etc ça va se retrouver aussi sur le téléphone sous la même forme en haut les derniers jours où il y avait le suivi cardiaque on va pouvoir cliquer pour avoir les différentes prises de suivi cardiaque on va pouvoir remonter sur l'historique cardiaque et regarder un petit peu en détail les prises de mesures cardiaque on va être aussi sur la même chose sur les gestions du stress le stress peut être mesuré manuellement sinon il est pris toutes les dix minutes si est disponible mais on peut le mesurer en permanence une fois que le stress est pris on retrouvera bien bien entendu, les différentes prises de stress sur l'application et on pourra voir si on a un niveau de stress élevé ou non. Parlons maintenant des fonctionnalités de santé avancées. Commençons par l'ECG. L'ECG qui est une fonctionnalité, je vous le rappelle, Seulement disponible si on a un mobile Samsung. Ça tombe bien, j'ai acheté le petit Samsung Galaxy A52S. Pourquoi seulement disponible Parce qu'il va falloir télécharger l'application Samsung Health Monitor qui est du coup disponible actuellement que sur le Galaxy Store et pas sur le Play Store. Donc certainement que Samsung sont en train de développer une version pour Android, je l'espère. Comment marche le CG On va pouvoir aller jusqu'à le CG ici, hop, et enregistrer. On va nous demander de garder la montre au poignet et d'appuyer ici. Il va falloir attendre 30 secondes pour avoir le résultat et rester immobile. Une fois le CG fait, il restera simplement à lire si on a une fibrillation auriculaire ou non. Là, il n'y a pas de signe, donc tant mieux Bien entendu ça ne remplace pas vraiment une détection de crise cardiaque ou un vrai médecin Pour utiliser la fonctionnalité tensiomètre il faut déjà calibrer la montre Comment il faut faire Il faut déjà avoir un tensiomètre On va avoir un tensiomètre valide qu'il va falloir mettre à notre bras, à notre bras opposé à la montre, comme on voit, mettre suivant, placer le tensiomètre sur le bras opposé de la montre, démarrer la mesure du tensiomètre, la montre prend aussi la tension en même temps que mon tensiomètre. Je vais du coup en parallèle prendre la tension avec mon tensiomètre qui se trouve ici, sur mon bras droit, et avec la montre qui se trouve au bras gauche. On vérifie que la montre est bien fixée, on y va, on se positionne et là il va falloir plus bouger ni parler. La mesure de mon tensiomètre est là. Maintenant, il suffit de la rentrer sur L'application, afin de calibrer, je confirme, première mesure terminée. Il va falloir répéter ce scénario trois fois. Voilà, le calibrage a été fait. Maintenant, on peut laisser tomber le tensiomètre et procéder directement à une mesure. Et on aura notre prise de tension. Cette prise de tension se retrouvera dans l'application Health Monitor. Finissons maintenant avec la composition corporelle. Vous le savez, c'est la nouvelle fonctionnalité qui va nous permettre de calculer notre composition corporelle. Pour cela, on va arriver dans la fonctionnalité et on va devoir poser comme ça nos deux doigts une fois que les deux doigts sont posés ça calcule notre composition corporelle la montre affiche 28,6% de graisse Bon, je sais, je me suis laissé un petit peu aller pendant mes vacances, surtout que ça fait 3 mois que j'ai pas pu faire de sport. Mais ce n'est pas ça le souci, c'est que par rapport à mes mesures prises par ma balance Body Cardio de chez Weezings, on avait 25,3% de graisse. C'est-à-dire que la montre n'a jamais été précise dans mes prises de mesure par rapport à ma balance. Donc je pense, je fais un peu plus confiance en ma balance qu'à la montre pour mesurer la composition de mon corps. Donc pour moi, ce n'est pas précis. Voilà pour ce qui est de la santé, maintenant parlons du sport. Qu'en est-il du coup du suivi sportif maintenant Pour lancer une activité sportive, il suffira d'aller là, là, et de pouvoir démarrer soit une course, soit une marche, soit du vélo, soit on va pouvoir aller dans plus pour trouver des sports qui nous donnent envie, natation extérieure, tapis de course, et ajouter des sports comme développer coucher, saut de genou, élévation frontale, etc. etc. Lorsqu'on va aller pour démarrer une course par exemple, on va pouvoir paramétrer, certaines choses en cliquant sur la petite roue crantée. On va pouvoir fixer un objectif, activer un objectif pour un objectif de durée, de distance, de calories, mais aussi aller personnaliser les écrans de données de l'entraînement. Tour auto, pose auto, écran toujours allumé lorsqu'on court guide audio, etc. etc. Lorsqu'on va lancer du coup l'activité, elle va se lancer. On va voir les données qu'on a paramétrées. En haut, on voit que le GPS a été trouvé. On va voir le rythme cardiaque qui va s'afficher là en bas dans le rond, à côté du cœur. Et on va pouvoir défiler pour avoir des informations comme la symétrie la zone de fréquence cardiaque etc etc pour mettre fin à un exercice on swipe de gauche à droite on termine ça c'est le lancement d'activité de base ensuite on va retrouver toutes ces activités sur notre application samsung Health. sur samsung Health, on va pouvoir du coup aller dans afficher l'historique des exercices on va voir notre course d'aujourd'hui avec le temps le suivi géographique ensuite on va avoir des graphiques qui vont nous demander donner la le rythme l'altitude la cadence la fréquence cardiaque à chaque fois on va pouvoir voir toutes ces mesures aussi en dessous avec le rythme moyen etc etc les fractions les asymétries le temps de contact en gros toutes les informations aussi de course avancée sur la foulée la vo2 max médiocre le détail d'entraînement on va avoir quand même pas mal d'informations qui contenteront la plupart d'entre vous il en va de même si on lance une activité de natation on aura des informations liées à la natation le nombre de longueurs etc etc ça ça va être le lancement d'une activité basique ensuite on va pouvoir intégrer et ajouter des programmes de fitness, comme par exemple programme pas à pas à 5 km. Je me suis inscrit à lui mais on va pouvoir s'inscrire à un programme d'entraînement adaptatif IT. On va pouvoir ajouter le programme, le démarrer demain etc. Et il sera ajouté en bas puis on le retrouvera sur la montre. Ici, il y aura mon programme d'entraînement que je vais pouvoir cliquer dessus lorsqu'il y a un entraînement planifié. Là, aucun entraînement est planifié aujourd'hui. Ça me permettra du coup de suivre un objectif défini par ce programme d'entraînement On va retrouver directement sur l'application. Dans la rubrique fitness, on va voir que le programme détaillé c'est courir deux kilomètres etc etc bon c'était un truc que j'ai pris un petit peu au pif on va pouvoir aussi utiliser via l'application des méditations des choses comme ça pour se détendre c'est plutôt sympa mais moi ça me sert pas trop il est bien aussi possible de connecter notre application à strava afin de partager lorsqu'on aura fait une activité physique maintenant on a vu les activités physiques à quoi ça ressemble bon, c'est assez basique c'est du samsung galaxy Health, mais la question c'est est-ce que c'est précis commençons par la précision cardiaque j'ai comparé comme d'habitude la précision cardiaque de la montre avec celle de mon cardio fréquence -maître, moniteur ceinture qui a une précision presque semi professionnelle en comparant déjà les deux courbes, on voit qu'elles ont le même allure qui a des pics au même endroit déjà c'est rassurant ensuite en regardant la moyenne on voit que la moyenne sur la montre c'était de 148 la moyenne sur l'application c'était de 151 bon on est à 3 la moyenne ça peut dire beaucoup de choses parce que on voit que l'activité sur la montre n'a pas vraiment commencé en même temps que l'activité sur le téléphone maintenant va l'importance de la fréquence cardiaque max 172 sur la montre contre 174 on a là aussi un petit décalage léger qui est un poil dommage sur cette activité lorsque je superpose les deux courbes, par contre on voit que le suivi est plutôt correct et même plutôt bon je le voyais aussi lorsque je faisais l'activité physique on va pouvoir vraiment lorsqu'on va accélérer et décélérer suivre notre fréquence cardiaque qui monte et qui descend avec la montre cette montre sera donc capable de suivre des activités comme par exemple des entraînements à intervalles. C'est quand même dommage d'avoir ce petit décalage sur les battements de cœur par minute, mais lorsque je fais la synthèse de mes autres activités où j'ai comparé la montre et la ceinture, on n'est jamais plus que 2-3 battements de cœur par minute de décalage. Qu'en est-il maintenant de la précision GPS Comme d'habitude, j'ai comparé la précision GPS de la montre, de la Galaxy Watch 4 ou de la Galaxy Watch 4 classique, bien entendu, avec celle de mon iPhone qui était sur une application Adidas Running, etc. etc. Je vous ai fait un tableau récapitulatif j'ai comparé le GPS pris Durant une activité physique marche à pied Running et vélo Trois types d'activités physiques différentes à chaque fois avec deux sessions différentes Donc j'ai six activités physiques Regardez ce tableau On voit que le GPS est plutôt précis On est au maximum à 40 mètres d'écart Moi ce que j'ai aussi apprécié avec cette montre C'est que le GPS ne met pas une plombe à se mettre Et à être recherché Il est rapidement trouvé Donc on peut rapidement commencer notre activité physique Donc la précision au niveau GPS pour moi est validé. Maintenant la précision podométrique. On le savait que sur les Galaxy Watch là le podomètre ne posait pas forcément de soucis et là c'est pareil. J'ai comparé le nombre de pas pris par la montre avec celle prise par mon petit podomètre que j'ai glissé dans ma poche. J'ai fait ça sur 5 jours et voici le tableau récapitulatif. On voit qu'il y a quand même un petit écart car c'est toujours différent entre nos jambes qui bougent avec le podomètre dans la poche et le bras qui bouge. On a du coup un petit écart qui va jusqu'à 7% dans les les plus imprécis, mais pour moi, c'est aussi validé. Souvent, on a des écarts qui peuvent aller jusqu'à 15% sur les montres connectées, surtout les montres connectées un petit peu moins cher Mais là, on a globalement quelque chose qui est rassurant et qui est précis. Je valide donc la précision podométrique, la GPS et la cardio. Finissons rapidement en évoquant les applications de sport qui vont être téléchargeables directement sur le Play Store, comme par exemple Adidas Running. On va pouvoir lancer une activité physique. Adidas Running directement avec la montre, ce qui peut être pas mal lorsqu'on est habitué à utiliser cette application. On va pouvoir aussi lancer une activité physique Strava directement avec la montre en autorisant bien entendu tout ce qu'il faut autoriser. Moi personnellement j'utilise les activités physiques liées à Samsung Galaxy Health et je le link avec Strava pour que ce soit après exporté automatiquement vers Strava. Mais si vous préférez lancer directement l'activité sur Strava... C'est bien entendu possible, le GPS est recherché, une fois que le GPS est trouvé, on peut appuyer sur débuter. Voilà pour le suivi d'activités physique. voilà pour les fonctions sport. Maintenant, parlons de l'autonomie. Vous avez certainement déjà vu passer ma vidéo spéciale consacrée à l'autonomie de ces montres. Si vous ne les avez pas vues, je vous remettrai le lien de la vidéo en commentaire. Ça va vous donner un test complet sur l'autonomie en fonction de différentes configurations. Mais en gros, grosso modo, la montre va vous durer aux alentours d'un jour. Elle va vous durer entre 15 heures et vraiment pour les économes, elle va vous durer peut-être aux alentours de 30 heures. Si on veut arriver aux deux jours, il va falloir désactiver beaucoup, beaucoup, beaucoup de fonctionnalités avec une utilisation plus intensive on va presque galérer à finir 24 heures donc bon c'est une autonomie assez basse heureusement qu'ils ont amélioré le temps de charge on va être entre 1h20 et 1h45 pour charger de 0 à 100 la montre ce qui est plutôt rapide et ce qui pourra nous contenter peut-être d'une autonomie basse en la chargeant pendant nos pauses déjeuner ou autre on en parlera bien entendu dans les points positifs et négatifs juste après mais vous l'aurez compris c'est un gros point négatif sur cette montre évoquons les points positifs et les points négatifs on arrive enfin à la fin de ce test Vous savez même pas combien de temps ça me prend Je pense que je suis presque à 3h heures, 3h30 heures de tournage Quels sont les points positifs et les points négatifs de la montre Pour moi le premier point positif Ça va être sa prise en main Même si j'étais aficionado J'adorais Tizen OS Je vous avoue qu'on arrive quand même rapidement à la prendre en main C'est du Wear OS mais plus simplifié Et avec une belle surcouche Samsung Le deuxième point positif pour moi C'est ses fonctions smart On est vraiment sur une montre qui est là pour être smart, très smart rivaliser avec une Apple Watch Directement pour les mobiles Android Le troisième point positif ça va être sa précision Sa précision au niveau du sport Mais ça on la connaissait sur les Watch 3 et Watch euh, Active 2 C'est une montre qui va être précise pour les sportifs Plutôt les sportifs, allez les sportifs amateurs Parce que qu'un sportif qui aime aller faire du trail et tout Il va chercher... Une montre avec un peu plus d'autonomie je pense Mon quatrième point positif ça va être le design On reste quand même sur des très belles montres C'est juste un petit peu dommage de ne pas avoir Mis un écran un peu plus résistant au saphir On verra du coup comment la Galaxy Watch 4 Résiste à mon test de solidité Qui arrivera dans quelques jours On verra si des simples éclats de cailloux vont rayer ou non la montre, est-ce qu'en la cognant contre une poignée de porte ça va la rayer, bref on va voir dans une utilisation normale et dans une utilisation poussée à l'extrême comment résiste la montre, au niveau des points négatifs premier point négatif pour moi ça va être la compatibilité pas de compatibilité iPhone, ça je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, je le redis aujourd'hui pas de compatibilité iPhone, pour moi c'est un gros défaut parce que j'aimais porter des galaxies avec mon iPhone, autre manque qui est vraiment dommage, c'est dans la compatibilité avec des mobiles Android or Samsung l'impossibilité d'utiliser Health Monitor et donc la tension et le CG. C'est quand même dommage d'acheter des montres, aller juste entre 300 et 500 euros et ne pas pouvoir utiliser le CG. Ça aurait été la première montre sur Wear OS à avoir un ECG. C'est quand même dommage. tant pis. Deuxième point négatif, bien entendu, c'est l'autonomie. Elle est pour moi ridicule, encore plus bas que la Galaxy Watch 3. On est sur une autonomie comme une Apple Watch qui, pour moi, ont fait dans le passé que l'Apple Watch n'était pas ma montre de tous les jours tout le temps et qu'elle a été remplacée par une Galaxy Watch 3 qui avait un peu plus d'autonomie. Là on est vraiment, moi, tous les jours il fallait que je recharge la montre. C'est dommage, c'est du Wear OS c'est pour l'instant normal mais c'est un gros point négatif pour moi. Ça ne conviendra pas à tout le monde. Le troisième point négatif pour moi c'est de ne pas être allé jusqu'au bout de la compatibilité avec la suite Google en zappant Google Assistant pour garder Bixby. Bixby est pour moi un des assistants vocales les moins utiles et surtout que la majorité des gens utilisent soit Alexa soit Google Assistant et c'est quand même dommage de ne pas avoir proposé le téléchargement de Google Assistant comme ils ont fait avec Google Pay. Gardez pourquoi pas Bixby de pouvoir choisir lequel on veut mais de pouvoir avoir les deux. Voilà les amis pour mon test maintenant faut-il l'acheter ça va être mon avis personnel et mon avis par rapport aux tests et par rapport aux autres montres que j'ai testé tout au long de ma carrière de youtubeur. On sait que d'autres nouveautés vont vite arriver, l'Oppo Watch 2, la Fossil Gen 6 que je vais tester ce mois-ci aussi. Faut-il acheter cette Galaxy Watch Déjà, je trouve que au niveau tarifaire, elle est quand même bien située. Une entrée de prix à 269 euros, c'est quand même pas une montre aussi chère qu'une Huawei Watch 3. Ça reste une montre intéressante. À qui, du coup, je conseille cette montre À qui je dis s'il faut acheter cette montre Tout d'abord, il faut pas avoir d'iPhone. Vous l'aurez compris. Ensuite, tous les possesseurs de Samsung, pour l'instant, sont avantagés. Donc, c'est pour moi, sûrement et même quasi sûr, la meilleure montre si vous avez un mobile Samsung. Ça, c'est clair. Après, la plupart des gens ont un mobile Android sans forcément avoir un Galaxy. Donc est-ce que pour tous les autres qui ont un mobile Android cette montre vaut le coup Oui elle vaut le coup si et seulement si vous n'avez pas peur de recharger votre montre tous les jours. C'est quand même un point qui pourra freiner pas mal d'entre vous et pas mal d'utilisateurs de montres connectées c'est l'autonomie. On retrouve ce problème sur beaucoup de montres surtout sur toutes les Wear OS. C'est pourquoi il y a des OS propriétaires qui sont créés sur d'autres montres qui vont permettre d'avoir 14 jours d'autonomie mais qui n'auront pas toutes les fonctionnalités qu'on a vu aujourd'hui. Mais si vous n'avez pas peur de recharger votre montre tous les jours si à chaque fois que vous rentrez vous voulez bien recharger votre montre 1h30 ou alors pendant une pause pour la garder quand même la nuit pour avoir un suivi de sommeil parce que si vous la rechargez à chaque fois tous les, toutes les nuits bah ça va être dommage vous allez louper la fonctionnalité de santé notamment celle qui suit les renflements etc mais actuellement elle reste une des meilleures montres connectées pour les mobiles Android et la meilleure montre connectée pour les mobiles Samsung c'est vraiment dommage d'être passé à ça près avec la compatibilité de l'ECG du tensiomètre pour les mobiles Android ça aurait fait de cette montre la meilleure montre pour les mobiles Android La meilleure montre Smart Parce qu'elle n'a pas d'autonomie, je vous le répète Mais si vous cherchez une montre Smart Si vous cherchez une Apple Watch pour votre mobile Android Cette montre sera faite pour vous Merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'ici dans le test En attendant les prochaines vidéos sur la Galaxy Watch 4 Parce que c'est pas fini, je vous ai dit Je vais vous faire un test de solidité Vivez à fond, vivez high tech N'oubliez pas, pour récompenser mon travail De vous abonner C'est tout pour le test de la Galaxy Watch 4 Le seul et unique test sur youtube qui vous en dira autant merci d'avoir regardé à bientôt sur ma chaîne